Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Frugaliste. Aujourd'hui, je vous parle des 11 pires bêtises qu'il faut pas faire en immobilier et je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y en a un bon nombre que j'ai faites moi-même. n'avez pas encore fait n'hésitez pas à télécharger ici en dessous en cliquant le lien le guide des meilleures techniques frugalistes. c'est gratuit je vous mets le lien en dessous ce guide va vous permettre d'arriver à faire des vraies économies si vous mettez en pratique toutes les conseils qui sont expliqués à l'intérieur les résultats seront vraiment spectaculaires. ça va pas se faire en un jour effectivement et ça va demander un petit peu de boulot également je tiens à préciser que les trois postes principaux de dépenses comme je le dis souvent ce sont bien évidemment le transport le logement et l'alimentation donc, commencez par travailler sur ces trois postes principaux en appliquant les recommandations qui sont dans le guide et vous verrez que vous aurez des résultats tout à fait spectaculaires. Dans une optique frugaliste, vous le savez, si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'indépendance financière, mettre en place toutes ces techniques sera insuffisant. Il va falloir que vous appreniez à diversifier vos sources de revenus et à avoir des revenus complémentaires. Je ne parle pas de revenus passifs, je parle de revenus complémentaires et j'insiste, les revenus passifs pour moi c'est une légende et ceux qui vous expliquent que l'immobilier c'est du passif, à mon avis, ce sont des gens qui sont ou des menteurs ou qui n'en ont jamais fait. Rejoignez le mouvement maintenant J'espère que vous prenez soin de vous, de vos familles et que le confinement n'est pas trop difficile. Essayez de mettre ce temps à profit pour être productif, pour apprendre et rajouter des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire peut-être. Si vous êtes obligé de travailler, je tiens à vous tirer mon chapeau et à vous marquer vraiment tout mon respect. Euh, vous êtes des héros. C'est vous qui faites encore tourner la machine et tout particulièrement, il faut vraiment vraiment soutenir à mort tout le personnel médical parce que ce sont des gens qui ont vraiment besoin de nous. Ce sont des héros. Aujourd'hui, nous. Allons parler des 11 pires erreurs à faire en immobilier et je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y en a un très grand nombre que j'ai fait moi même ou que j'ai eu à subir voilà j'ai appris de mes erreurs j'essaye de vous le faire partager on est là ensemble pour en discuter si vous aimez la vidéo vous n'hésitez pas à me mettre des petits pouces n'hésitez pas non plus à souscrire à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et puis me laisser un commentaire euh, j'y répondrai je vous le promets et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vais vous donner moi ma recommandation ce que je fais aujourd'hui et qui marche. La première erreur à pas faire en immobilier, eh ben, c'est de commencer par acheter votre résidence principale. Effectivement, c'est une erreur que j'ai faite moi-même et qui est très bloquante pour la suite. Ne pas acheter votre résidence principale en premier, c'est quelque chose qui peut sembler contre-instinctif. Effectivement, vous vous dites certainement que euh, si vous mettez votre argent dans un loyer, vous enrichissez un propriétaire. Alors que bon, bah si vous achetez votre appartement, certes, vous allez peut-être payer 15, 20 ans, 25 ans peut-être, mais à la fin, bah, il va vous appartenir et ce vous aurez quelque chose. Sauf qu'il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous faites de l'investissement, vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt bancaire mais également les travaux de rénovation que vous pourriez faire. L'autre chose qui est vraiment importante de considérer, c'est que si vous commencez par acheter votre résidence principale en premier à ce moment-là, il y a de très très fortes chances que vous soyez bloqué pour arriver à investir. En effet, entre les remboursements que vous aurez à faire à la banque, le crédit plus la fiscalité avec la taxe foncière eh bien, vous n'aurez plus la possibilité d'arriver à avoir la capacité pour emprunter. Concrètement, les banques auront peut-être des difficultés à vous suivre. Je vais aller plus loin, je vais vous donner une astuce. Il y a parfois des banques, quand on leur dit qu'on veut faire un investissement locatif, elles nous disent « oui, mais bon, on veut que vous ayez d'abord votre résidence principale », ce qui leur permet en quelque sorte d'avoir une garantie. Bon, rien ne vous empêche de dire à la banque que vous allez acheter votre résidence principale et une fois que vous avez signé, de le mettre en location. Ça, ça ne regarde que vous et vous-même. La deuxième erreur, c'est de mal choisir votre carte vous allez peut-être craquer pour un appartement ou une maison qui est super bien et qui est super pas cher mais ben peut-être qu'en fait le quartier il est un peu bof bof et on va se dire dans ces cas là Ouais, mais bon, le quartier, c'est vrai qu'il est un petit peu craignos, mais avec le temps, ça va avoir tendance à s'améliorer. Vous n'êtes pas, Madame Soleil, vous n'êtes pas capable de lire dans la boule de cristal. Donc, n'espérez pas que le futur va améliorer de lui-même la qualité de votre quartier. Il vaut mieux investir dans des quartiers ou acheter dans des quartiers qui ne sont pas craignos, parce que ça vous évitera d'avoir des déconvenus. La troisième erreur que j'ai faite... <rire> c'était de faire trop de travaux de rénovation effectivement si vous achetez dans un quartier qui est un petit peu moyen moyen et que ben c'est votre résidence principale deuxième boulette que j'ai faite troisième imaginez que vous allez rénover et rendre cet appartement cette maison hyper top, avec des matériaux de, de luxe, avec une cuisine équipée euh, au top du top, avec euh, du parquet en chaîne, avec, euh, voilà. Vous avez compris, j'en ai fait trop. Et le problème, c'est que au moment où on s'apprête à revendre, on se rend compte que le bien en lui-même, il est complètement décorrélé par rapport au niveau du quartier. Et donc, encore une fois, le quartier va être complètement bloquant par rapport à la plus-value, en quelque sorte, que vous pourriez espérer compte tenu des travaux de rénovation que vous avez fait. Vous donc finalement euh, il vaut vraiment essayer d'être cohérent par rapport à votre quartier si vous êtes pour faire euh, du locatif moi ce que je vous recommande c'est de faire des appartements qui soient propres mais de pas faire nécessairement des appartements qui soient luxueux l'erreur numéro 4 c'est de revendre trop vite effectivement c'est aussi quelque chose qui peut être euh, pénalisant parce que vous savez euh, quand vous achetez un appartement ou une maison vous allez avoir environ euh, 10 11 de frais de notaire euh, si vous voulez euh, calculer vos frais de notaire je vous recommande d'aller sur le site de la chambre des notaires de paris il y a euh, un outil pour calculer qui est extrêmement euh, efficace c'est avec ça que euh, les notaires travaillent eux-mêmes hein. donc euh, allez-y je vous mets en lien en description et l'important c'est d'arriver à amortir en quelque sorte ces frais de notaire et si vous revendez trop vite votre bien bah, euh, finalement euh, ils ne seront pas amortis et ce sera perdu quoi donc euh, bon voilà ce serait malheureux mais en général c'est la raison pour laquelle on recommande aux gens de ne surtout pas revendre en dessous de 4 ans 5 ans pour avoir réussi au moins à lisser euh, ces frais-là, quoi. vous voyez, parce que c'est quand même conséquent. Erreur numéro 5, mal négocier le prix d'achat. Et oui, essayez d'être résistant et ne vous laissez pas avoir par les vieux briscards qui vont vous dire « Oui, mais attention, il faut vous presser parce que j'ai déjà trois acheteurs qui sont prêts à le prendre, etc. au prix. » Soyez euh, froid, restez calme, ne vous emballez jamais dans ce type de situation et n'hésitez pas à faire des propositions qui soient très agressives. Au pire du pire, ce que vous risquez de recevoir, c'est un non on ne connaît pas l'évolution des prix de l'immobilier vous savez récemment euh, à cause des intérêts bancaires très faibles les prix de l'immobilier ont littéralement flambé notamment dans les grandes villes donc il est possible qu'on se retrouve avec une bulle qui éclate je dis pas que ça va arriver mais entre vous et moi je serais pas surpris que ça arrive c'est hyper important dans ce contexte d'acheter largement en dessous du prix du marché parce que vous ne savez pas quel sera le futur une bonne affaire en immobilier on l'a fait à l'achat on ne fait pas forcément à la revente. Vente. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous serez amené à revendre. Peut-être vous aurez un besoin d'argent rapide, peut-être vous aurez un problème, peut-être vous serez en plein divorce. L'erreur numéro 6, erreur fatale également, c'est d'acheter quelque chose qui soit trop vieux. Alors, mettez-vous bien un truc en tête, on fait pas du neuf avec du vieux. Si vous achetez un truc tout pourri, vous pouvez faire les plus grands travaux euh, du monde et ben ça restera euh, du vieux tout pourri amélioré. Il y a une seule limite à ça, c'est que on garde les quatre murs, on pète tout à l'intérieur et on reconstruit quelque chose à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, euh, j'avais vu ça notamment dans certains quartiers euh, à Paris, euh, notamment vers la butte dans le 13e pour ceux qui connaissent, où en fait, ils gardaient toutes les façades euh, un peu style de Paris euh, typique, et à l'intérieur, les architectes casser tout tout tout tout tout et reconstruisez complètement des structures juste en préservant les façades des maisons bon là vous en conviendrez on n'est plus en train de parler de rénovation hein. je vous dis ça parce que j'ai fait cette erreur d'essayer d'en faire trop trop trop trop trop et puis bah finalement je me suis retrouvé bloqué au moment de la revente encore une fois parce que bah, tout l'argent que j'avais investi et, et le temps également et ben j'ai pas pu le revoir à la sortie quoi l'erreur numéro 7 c'est d'acheter dans un endroit où vous allez littéralement vous faire plomber par les frais de copro, et oui, bah, j'ai reçu des commentaires notamment sur une de mes précédentes vidéos euh, d'une jeune femme qui s'était faite avoir notamment avec un investissement immobilier mais qui n'était pas rentable à cause des frais de copro et que ben bah, la copropriété se mettait à voter des trucs complètement fous. Et puis, bah vous vous retrouvez minoritaire dans la copropriété et finalement vous êtes un peu tributaire du choix des autres. C'est quelque chose qui est difficile et compliqué à gérer au quotidien si vous êtes déjà embarqué là-dedans. L'idéal c'est les petites copropriétés bénévoles, Alors, ça, c'est bien, parce qu'en général, c'est trois, quatre propriétaires qui s'arrangent entre eux et qui font le truc entre eux. Donc, ça permet de chanter les syndics qui, euh, bon, n'apportent pas toujours une plus-value euh, réellement euh, perceptible pour rester poli. Et puis, l'autre chose à considérer, c'est les éléments intrinsèques aux biens que vous achetez qui vont être susceptibles de faire exploser euh, les frais de copro. Du genre, est-ce qu'il y a des ascenseurs? Du genre, est-ce qu'il y a une gardienne ou un gardien Du genre, est-ce qu'il y a un parking souterrain avec une porte qu'il va falloir entretenir Du genre, est-ce qu'il y a des espaces verts Du style, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité Est-ce qu'il va falloir sécuriser régulièrement parce qu'il y a des problèmes d'infraction ou des problèmes de dealers dans les communs Je vous parle de ça, c'est des choses qui existent. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas se mentir, on ne tord pas la réalité ici, on est là pour se dire les choses vraies. Essayez de bien, bien identifier la copropriété dans laquelle vous vous retrouvez, essayez de voir si si c'est une copropriété qui est endettée. Essayez de voir vraiment tous ces paramètres-là. Erreur numéro 8, méfiez-vous des intermédiaires. J'en ai un tout petit peu parlé avant, mais vous voyez par exemple les syndics de gestion. Si on a un syndic qui vous prend des frais qui sont très chers, forcément c'est quelque chose qui est compliqué. Souvent on va se retrouver même avec une agence qui fait également syndic, qui travaille aussi avec une entreprise qui fait un petit peu toute la maintenance du bâtiment, changer les ampoules, etc. ou là là là là, méfiez-vous parce que souvent c'est possible qu'il y ait des frais qui arrivent à exploser je dis pas toujours je connais plein de gens qui sont honnêtes notamment avec qui je travaille et je les salue mais voilà méfiez vous de ça parce qu'il y en a qui vraiment vraiment vraiment abusent et font n'importe quoi et qui se disent bah oui mais bon c'est pas grave au final puisque c'est la copro qui va payer et puis les propriétaires se disent oui mais bon c'est pas grave parce que au final comme c'est la copro qui paye ça va être divisé réparti lissé sur l'ensemble des propriétaires donc ça va pas se voir ouais sauf que tout ça mis bout à bout et ben ça fait de l'argent et ça fait Surtout de l'argent qui ne vient pas dans votre poche. N'oubliez pas votre objectif. Si vous voulez vous engager dans une démarche frugaliste, il va falloir vraiment faire attention à tous les coûts. Les coûts dans votre vie, dans les coûts dans votre quotidien, mais également les coûts qui peuvent impacter directement la rentabilité de vos investissements. C'est quelque chose qui peut être complètement plombant pour vos actifs et votre patrimoine. Donc vraiment ne faites pas cette impasse. L'erreur numéro 9, c'est de mal négocier vos emprunts bancaires. Bah oui, il y a encore des banques qui ont tendance à à abuser vous allez vous dire que bah, le banquier c'est un peu le grand manitou c'est un peu votre papa qui a le droit de vie ou de mort et de vous dire ce que vous avez le droit ou pas de faire avec votre argent top on va arrêter ça votre argent il est à vous l'emprunt c'est à vous s'il vous fait un emprunt bancaire c'est un deal voilà donc il va gagner de l'argent dessus hein. donc voilà remettons les choses à plat le banquier c'est pas votre papa il n'a pas à vous dire ce que vous allez faire avec votre argent n'hésitez pas quand vous avez des emprunts bancaires ou des choses que vous envisagez à aller voir plusieurs banques à les mettre en concurrence d'accord ce sont des entreprises comme les autres avec des commerciaux qu'on appelle les conseillers bancaires bien souvent ce sont des gens qui essayent de vous vendre des produits des produits d'assurance des produits additionnels etc dont vous n'avez pas forcément besoin faut remettre un petit peu les choses à leur place avec tout le respect que j'ai pour eux j'ai des banquiers avec qui je m'entends super bien et qui font un travail exceptionnel parce qu'ils connaissent leur boulot et c'est pas des vendeurs de petites cartes ou des vendeurs d'assurance c'est des gens qui font vraiment de la banque par exemple ils vont essayer de vous dire bon bah alors on vous fait euh, on vous suit sur le projet mais par contre on va vouloir que vous mettiez tous vos revenus chez nous bon et ben bah ça je vais vous dire euh, mes chers amis c'est écrit nulle part il n'y a aucune loi qui vous oblige en france à mettre tous vos revenus dans la banque d'accord donc après c'est à vous de faire ce que vous voulez j'ai pas à vous dire euh, ce que vous allez faire ou pas faire mais c'est pas aux banquiers de vous obliger à mettre tous vos revenus euh, dans la banque voilà autre chose également c'est qu'il faut prendre en compte le fait que on a des assurances au Aujourd'hui, qu'il est possible de déléguer depuis la loi qui date de quelques années maintenant en passant par des délégations d'assurance vous savez je parle des assurances emprunteurs sur le crédit il faut qu'ils soient assurés d'accord et eh ben les banques auparavant elles vous assuraient sur la totalité du montant du crédit donc vous payez le même montant sauf que petit à petit au fil du temps ben, vous remboursez donc vous devez de moins en moins d'argent à la banque donc le prix de l'assurance devrait être réduit également ça, ça s'appelle des assurances sur le capital restant dû. donc il est possible d'aller euh, sur des comparateurs d'assurance et de trouver des assurances qui sont très performantes ces assurances vont vraiment vous permettre de faire des milliers d'euros d'économie, hein, c'est pas de la blague, donc regardez, n'hésitez pas à euh, passer en délégation d'assurance, méfiez-vous beaucoup des programmes de défiscalisation organisés du style euh, Pinel, d'eurobien euh, du flot et plus récemment le de Normandie que je connais un peu moins bien pour être complètement honnête avec vous. Le problème de ces appartements là de ces biens c'est que très souvent ils sont vendus beaucoup plus cher que le prix normal du marché donc vous allez pouvoir faire de la défisque pendant environ une dizaine d'années mais seulement une dizaine d'années plus tard quand vous allez vouloir revendre le bien pour refaire un nouveau programme, hein, puisque vous ne pouvez plus faire de défisque, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte malheureusement que vous êtes obligé de baisser largement votre prix pour vous aligner sur les prix normaux du marché. Et oui, après 10 ans, un bien n'est plus neuf, il est ancien et il se retrouve en concurrence avec tout un tas d'autres biens qui sont anciens c'est là que je vais vous donner mon conseil et ma stratégie si vous voulez arriver à réussir notamment en immobilier mais réussir en vous prenant pas la tête et ben écoutez au final c'est d'arriver à intervenir à ce moment là parce que vous savez tous ces appartements là quand ils sont revendus une dizaine d'années après les propriétaires en général ont encore une créance à la banque donc leur objectif ça va être simplement de liquider la créance pour repartir sur un nouveau projet et vous pourriez à ce moment là avoir des vrais, vraies vraies opportunités de négociation parce qu'il s'agit en plus malheureusement souvent de gens qui sont mal éduqués par rapport à l'immobilier et dont le seul objectif le seul focus si vous voulez c'est vraiment d'arriver à faire des économies d'impôts hein, voilà donc à ce moment là vous vous pourriez acheter des appartements qui ont une dizaine d'années donc qui sont encore en super bon état à l'intérieur vous allez juste bien tout repeindre en blanc une petite cuisine équipée propre dans la chambre on dégage la moquette on pose un parquet propre salle de bain on pose de la robinetterie allemande de qualité pour pas être embêté été en cas de fuite, etc., personne n'a envie de ça. Éventuellement, 10 ans, on va changer également le ballon d'eau chaude. Ok, un ballon de 500 litres, ça va vous coûter environ 5-600 euros. Donc, vous voyez, pour une rénovation totale d'un prix maximum, je pense d'environ 5000 euros, vous pouvez arriver à faire quelque chose qui est vraiment nickel et simple. est ce que les locataires vont chercher au final, ce sont des choses qui sont simples et propres personnellement les appartements que j'ai refait je les ai fait exactement à mon goût comme si c'était pour moi vivre dedans alors voilà les amis je vous ai expliqué comment moi j'arrive à investir bon j'ai pas fait que ça hein. j'ai fait également du box et j'adore faire les box parking c'est quelque chose qui est très intéressant euh, voilà mais je vous ai expliqué un petit peu comment moi euh, j'arrivais à approcher c'est bien là euh, en fin de défi, il faut vous adresser à des agents immobiliers c'est eux qui ont les connexions et qui savent où vous arriverez à à trouver euh, ses mmh. biens. La chose que je voulais vous dire, vraiment, mon dernier conseil, ce serait de vous former. Vous ne saurez jamais faire ce que vous n'avez pas appris à faire. Voilà, et si vous arrivez à vous former, peut-être que ça va vous coûter un peu d'argent, mais vous allez également gagner du temps, et cet argent que vous allez investir dans votre formation, eh ben, c'est des conneries que vous ne ferez pas, c'est du temps de gagner. Croyez-moi, si vous arrivez à avoir ces informations, si vous arrivez à savoir quoi faire et quand le faire et à quel moment en fonction de votre profil, eh ben, in fine, c'est des milliers d'euros que vous allez gagner croyez moi je vous l'assure je suis en train de travailler sur mon programme de formation euh, il y aura un volet complètement dédié à l'immobilier dans lequel je vais vous expliquer tout ça vous pouvez déjà aller sur le site et vous enregistrer si vous êtes intéressé pour en savoir plus dès que ce sera prêt je vous tiendrai au courant Gardez en tête que un jeune qui va faire un apprentissage pour devenir plombier ou cuisinier ben, il va passer par des étapes où il va avoir un tuteur qui va lui apprendre et lui montrer les choses à pas faire et puis il va y aller par étapes il va pas s'embarquer tout de suite dans un truc monstreux et eh ben voilà vous voyez les immobiliers c'est exactement pareil c'est une discipline qu'il faut apprendre c'est une culture et ça ne s'invente pas vous ne saurez jamais faire ce que vous n'avez pas appris à faire si vous voulez arriver à vraiment gagner de l'argent et à apprendre et eh ben il va falloir vous bouger vos petites fesses c'était jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des pouces n'hésitez pas non plus si vous n'avez pas encore fait à cliquer la cloche et à souscrire à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir si vous ne l'avez pas encore fait dépêchez vous d'aller sur le lien en dessous télécharger votre guide votre exemplaire du guide des meilleures techniques frugalistes ça va vous permettre de gagner des milliers d'euros on est dans une situation dans une période qui est extrêmement difficile demain on va avoir une crise économique majeure qui risque de nous exploser au nez il est temps d'arriver vraiment à changer nos à changer notre fusil d'épaule grâce à ce guide vous pouvez apprendre des techniques pour arriver à gagner de l'argent au quotidien voilà je vous dis merci je vous dis à très bientôt salut les amis prenez soin de vous à bientôt ciao